mur de la honte euh, ce qu'on appelle le mur de la honte oui. et donc yeah. je voudrais savoir ce que vous pensez sur ce sur tout ça vous voyez, euh, bon je suis le je suis euh, adjoint au maire en charge des, des quatre chemins bon imaginez combien enfin euh, im, vous le savez oui, sûrement oui. mieux que moi euh, ceux et celles qui ont été déplacés par le ministère de l'Intérieur et qui sont maintenant dans les en sans associations. avec les associations. – Nous savons tout cela. – Même la mairie de Paris n'était pas prévue, elle a été prévue le matin même. – Tout à mère, fait, hein. nous pareil. Hein. C'est le quartier le plus pauvre de Paris, de, de France, donc voilà. Ça, ça suffit quoi, on peut mais pas bien. prendre la misère du monde, non, comme disent, voilà. Non. On est d'accord pour prendre notre part, mais voilà. Il faut aussi être capable de, de travailler en réseau et oui, de gérer cette problématique. Oui, oui. Parce que si on la déplace, ça va être la même chose. Ça fait 30 ans qu'on balade le problème depuis la Goutte d'Or jusqu'à la porte de la chapelle en passant par Stalingrad et et maintenant Pantin. Pantin, mais bien avant, à oui. Saint-Denis, on a eu les craqueurs à Saint-Denis, bien, bien avant. C'est trop pour nous, les riverains, c'est trop. On n'y arrive pas. L'idée c'est de faire peut-être des, des salles de shoot petites un petit, à petit à petit gabarit dans, oui. plusieurs, dans plusieurs dans plusieurs arrondissements, mais ça veut dire que oui. tous les arrondissements acceptent, comme oui. les arrondissements chics, comme les, les arrondissements moins chics. C'est oui, oui. ça l'idée. Oui, C'est oui. là-dessus qu'il faut oui. revenir. Oui. Moi, je dis ce mur. Euh, il est là, euh, on dit se voiler la face, je pense que là maintenant on se mûre la face. On estime qu'il y a à Paris et en Ile-de-France une population d'environ 13 000 usagers de crack mais c'est uniquement un groupe compris entre 100 et 400 personnes extrêmement marginalisées qui est le plus souvent vu en train de consommer dans l'espace public entraînant une nuisance pour les habitants de ces quartiers. Malgré cela, depuis l'arrivée du crack à Paris et sa région il y a une trentaine d'années, le gouvernement n'a fait que proposer des mesures bouche-trou au lieu d'adopter une stratégie sur le long terme pour vraiment résoudre ce problème. Ce groupe d'usagers, a donc été chassé d'un espace public à l'autre depuis leur apparition il y a 30 ans, sans aucune volonté réelle de les prendre en charge de la part des autorités ou même à permettre aux associations de le faire. Les fumeurs de krach se sont concentrés dans le nord-est parisien dans les années 90, d'abord autour de la place de Stalingrad dans le 19e arrondissement. Plus tard, ils seront déplacés sous la pression policière vers le quartier de la Porte de la Chapelle, et tout particulièrement vers ce que l'on a appelé la colline du crack, où ils survivront dans d'infâmes conditions pendant plusieurs années. Diverses associations comme Médecins du Monde, Gaïa et Sharon essaieront d'apporter leur soutien par des distributions de matériel de réduction des risques, de mise à l'abri temporaire, etc. Mais en 2019, les autorités décident à nouveau d'évacuer les usagers de crack de la colline. Les usagers vont alors s'éparpiller dans le nord-est de la ville et vont pour un certain nombre revenir à Stalingrad et un peu dans les jardins des Holes, tout proche de la place. Après plusieurs mois, les tensions avec les habitants vont augmenter, ce qui décide le préfet de police à vouloir les expulser à nouveau. Tous les consommateurs de tracts de la capitale sont regroupés dans notre quartier Mais une intervention de la mairie de Paris freine cette initiative en offrant provisoirement pour l'été et dans l'attente d'une solution pérenne aux usagers de séjourner dans les jardins des halls jusqu'à 1h du matin. Encore une fois, aucune solution de prise en charge sur le long terme n'est proposée par le gouvernement. La situation dans les jardins devient de plus en plus intenable avec les riverains dont l'accès au jardin devient difficile avec leurs enfants. Certains dealers de cannabis et bandes s'en prennent même aux usagers à coups de mortiers de feux d'artifice, car ils ont peur de perdre leur clientèle par la présence des usagers de crack et de la police qui les surveille. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se tourne alors vers le Premier ministre pour exiger l'ouverture de plusieurs centres d'accueil dans sa ville pour les usagers de crack, afin d'aider à résoudre le problème. Mais sans attendre cette réponse, le ministre de l'Intérieur Gérard D'Amanin, qui incarne l'Aile dure sur cette question, décide en septembre 2021 d'interdire l'accès du jardin aux usagers et encore une fois de les déplacer, mais sans consulter aucun des acteurs, associations, mairies, etc. La police va donc emmener dans des bus une centaine d'usagers de crack à la porte de la Villette, sur un petit square, où elle fera construire un véritable mur afin de boucher le tunnel piéton qui aurait pu leur permettre d'aller vers la partie la plus commerçante de cette ville de banlieue. Ce mur, qui est vraiment une ignoble tentative de la part des autorités de séparer ces usagers de crack du reste de la société, a reçu le surnom de « mur de la honte ». Ce film et ses interviews sont centrés sur le problème du crack à Paris. Depuis 30 ans, donc, on a un usage du crack à, à, à Paris qui va donc, de, bah, de, de Stalingrad à, à la Goutte d'Or, qui repart à la, à la chapelle, qui retourne à Stalingrad, et euh, là maintenant, qui vient d'être à nouveau déménagé. Je pas ça un déménagement, mais une évacuation forcée. Oui, oui. Euh, puisque quand même on les a mis euh, on a mis 100, 120 à 130 personnes dans des bus de force euh, et on les a transportés jusqu'à un lieu pour la première fois d'ailleurs euh, sur dans un lieu sans aucune mise à l'abri sans aucune aide sans aucune prise en charge d'abord les transporter de cette manière là on sait depuis 30 ans que ça ne marche pas ça provoque plus de violence, hein, parce que euh, le, le, le trafic se désorganise, que c'est plus compliqué de trouver, que du coup, euh, ça favorise de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Ça génère beaucoup de, de désorganisation et donc d'intranquillité et d'insécurité publique. Je veux dire, puisque là, on parle du côté du préfet. Et ensuite, euh, globalement, quelques semaines plus tard, on commence à avoir des groupes de personnes qui se reforment et Vont, va se refermer à un nouveau lieu, et c'est comme ça depuis 30 ans. Il y a une, euh, une décision unilatérale donc, de, du ministère de l'Intérieur de déménager, ses, enfin, de transporter, d'évacuer ces gens donc, à, euh, à la Porte de la Villette. Donc, dans cette... Et là, il se produit en plus une, une, un, un, un phénomène très révélateur qui est donc la, la, la construction d'un mur. Est-ce que tu ah, peux expliquer que, euh, Le préfet dit « je le fais » parce qu'il n'y a pas d'habitants à cet endroit-là. Et donc, il amène avec ses bus les usagers de Crac. Oui. Et là, eh bien, il découvre certainement à ce moment-là qu'il y a des habitants. Donc, il décide sur le moment... Oui. De construire un mur pour séparer les usagers de drogue des habitants. C'est pour empêcher les, les, la barrière. En fait, en fait, la barrière, la donc. Euh, ouais, de la, de, et, de, et, de, et qui est très de révélateur de, la, de comment il conçoit tout le problème, quoi, euh, euh, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est un regard juste pour repousser, mettre à l'écart. Euh, euh, séparés euh, et euh... Sur lesquelles, avec lesquels il faut avoir aucun contact, donc on, on met un mur. Oui, Autant oui. les grillager. Hein. Oui, oui. euh, C'est vraiment, euh, vraiment ça l'esprit. Oui qui est en même temps une non-action, c'est-à-dire c'est toujours du laisser-faire, comme c'est des... Oui. On, on ne les prend pas en charge, non. on n'aide à rien, on n'a pas de politique oui. de santé publique du tout, mm -hmm. euh, ni de politique publique en faisant ça. Non. Et oui. c'est une situation complètement intenable actuellement, et, et euh, franchement, j'espère qu'on va réussir à pouvoir avancer. Donc en... avancer, justement, ça veut dire, ça veut dire quoi pour, pour toi et, la, et, et donc la, et la mairie quoi, euh, de Paris euh, avancer ça, ça, Quelles sont vos euh, les propositions ben, Ça veut dire euh, étendre, justement, faire une extension de ces carrures pour avoir euh, à la fois plus de place pour faire des, des, des, des, des, des centres, de, que ce soit de l'hébergement, du repos et de l'espace de consommation, oui. de manière à vraiment, à chaque fois, donc nuit et jour, pour pouvoir euh, avoir une prise en charge sérieuse là où ils en sont. — La proposition, ce serait trois centres. — Je pense qu'en en fait, on n'est pas fixé sur le chiffre. —— Peut-être qu'on pourra arriver à plus que ça. Euh, Peut-être... Ça dépend. Et puis ça dépend aussi des espaces qu'on a. Enfin, on peut faire aussi des espaces plus spécialisés, hébergement, avec toujours espace de consommation, ou plus euh, de la prise en charge euh, y compris avec de la substitution, parce qu'il oui. y a beaucoup de oui. euh, de, des de, de crack qui sont des de... multiconsommateurs. Si es là, c'est le et pour le pire. te pas si tu veux partir un jour. Un coup, la guerre, un coup, la fête. Plus trop donné de la tête. Le crack et la cocaïne base, c'est exactement la même chose. La cocaïne se présente en poudre, donc elle peut s'injecter, elle peut se sniffer. Mais si tu la mets dans une cigarette et que tu la fumes, ce que font d'ailleurs certains. Euh, j'ai vu ça en Afrique, par exemple, a priori, tu, tu, tu, tu, tu gâches la quasi-totalité du produit. Alors que si tu euh, procèdes à, à une, une manipulation chimique qui consiste à rajouter un, un, du bicarbonate de, de soude, par exemple, euh, tu transformes la cocaïne en caillou, et ce caillou, tu peux le fumer ce qui provoque un effet euh, assez intense, mais qui n'est pas différent de l'effet de la cocaïne au fond. C'est important de le dire, puisqu'on présente toujours le crack comme une drogue particulière, qui serait particulièrement toxique et particulièrement addictive. Par exemple, ce n'est pas plus toxique et plus addictif que la cocaïne en injection, qui était une pratique assez courante dès ces années euh, où il y avait beaucoup d'injecteurs en France, beaucoup d'injecteurs d'héroïne en fait, des injecteurs de speedball, c'est-à-dire d'héroïne et de cocaïne mélangés. Entre nous, beaucoup trop de questions. Je travaille depuis deux ans et demi en tant que maraudeur sur le 10e, 18e et 19e arrondissement. J'ai fait mon dernier jour hier et ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis notamment sur Stalingrad et le jardin des Hull la colline du Krak, elle existe il me semble de, de, depuis euh, le milieu des années 90 euh, le ou enfin au début 2000 au moins et c'est surtout Stalingrad la consommation et la diodique du Krak sur Stalingrad existe depuis le milieu des années 90 euh, les scènes de ciel à, à, de scènes de consommation assez ouvertes comme ça ça fait 30 ans que, que, que ça existe il y a quand même pas mal de riverains de vieux travers sociaux euh, qui, qui disent que euh, euh, c'était c'est pas pire qu'avant c'est pas plus présent qu'avant euh, euh, et il n'y a pas plus de violence qu'avant, c'est juste qu'on a peut-être un peu tendance à oublier ce qui se passait il y a 30 ans. Ça, en fait, le crack, c'est une histoire de Noirs de Paris. Une communauté installée à Paris, la communauté des, des Antillais, donc les gens qui, qui, qui viennent des Antilles ou de Guyane, c'est-à-dire de, des, colonies, des colonies actuelles euh, d'Amérique du Sud française, avaient euh, cette, cette habitude de fumer la cocaïne, parce que euh, c'est des endroits qui sont proches des endroits où, où, où on a de la cocaïne-base, des, des, des endroits de production de la cocaïne. Les Antillais ont appris à leurs frères africains à fumer la cocaïne-base. Ces Africains, souvent, étaient des dealers. Il y a effectivement surtout une population euh, noire, euh, plutôt euh, africaine, d'Afrique de l'Ouest, euh, et ça, c'est des consommateurs qui sont là depuis les débuts. C'est des, des personnes qui ont migré il y a 20, 25 ans, 30 ans. Il y a aussi, aussi euh, des Antillais, c'est des gens qui sont là depuis 30 ans euh, et euh, avec des parcours d'immigration aussi où, où des, ils ont vécu la guerre dans, dans leur pays. Il y a du Sénégal, Côte d'Ivoire, euh, ça, c'est pas l'Ouest, mais en Soma, il y a la, des Somaliens aussi, euh, Mauritanie, Togo. Euh, euh, il y a des Congolais aussi, c'est des, voilà, des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont fui leur pays et, euh, et qui sont là depuis des années. Ça, c'est un, euh, un des premiers groupes de, qui composent la population de Krak euh, à Aïol. Le deuxième, c'est des migrants plutôt récents euh, de Syrie, d'Afghanistan, euh, plutôt du Moyen-Orient, qui aussi ont vécu des guerres, qui ont fui leur pays et qui ont vécu un parcours migratoire aussi euh, destructeur, euh, qui ne consommaient pas pour la, pour beaucoup au début en arrivant en France. Ils pouvaient consommer chez eux. D'autres ne consommaient pas, ils sont arrivés, ils ont fait un parcours de demande d'asile, de type de séjour. Euh, ça a duré un an, deux ans, euh, à se faire balader euh, entre eux, la CIMAD, l'OFI, euh, euh, France Terre d'Asile, euh, les accompagnements sociaux, etc. Et au bout d'un moment, c'est des personnes, moi, de ce que j'ai vu et à ce que j'interprète, c'est des personnes qui ont lâché, qui n'en pouvaient plus, qui étaient fatigués, épuisées, qui sont mis à complètement stagner dans la rue. Et au bout d'un moment, bah, l'alcool est venu, le crack est venu pour euh, aussi une consommation un peu occupationnelle et, et pour apaiser aussi l'esprit les, le, et pour pouvoir dormir, on, on, on, ben, ça amène d'autres problématiques. Et il y a une troisième population et c'est aussi euh, des, des gens qui ont un parcours d'aide sociale à l'enfance, de foyers, de familles d'accueil où il y a eu des violences, euh, des violences physiques, sexuelles, des abandons. Euh, et, et du coup, ben, pareil, une, une psyché qui est entamée une, et une difficulté à à, à se considérer, à avoir envie d'être considéré, à s'insérer dans des groupes sociaux. Donc c'est un peu, moi, les trois populations que je vois en consommation précaire. Mm -hmm. L'une des propriétés de la cocaïne, on, tous les cocaïnes, euh, women, le connaissent, c'est euh, d'avoir un effet très intense et très bref. Quand on maîtrise euh, sa consommation, qu'on a des moyens financiers et qu'on a une structure sociale, cet effet très bref qui est suivi d'une descente, on peut le maîtriser euh, et utiliser cette cocaïne-base à titre récréatif. C'est d'ailleurs ce que font, à mon avis, la majorité des consommateurs de cocaïne-base. Mais quand on est SDF, voire avec des, des problèmes psychiatriques qui, qui, se, qui sont liés à cette condition de, de, de, de, de grands euh, exclus de, de, de personnes qui, qui vivent dans des conditions euh, extrêmement dures, extrêmement misérables, cet effet très bref de la cocaïne, évidemment, participe à, à une forme d'addiction très violente. Euh, mais est, il est important de préciser que cet, euh, cet effet de la cocaïne ne provoque pas nécessairement ni de violence, ni de, ni de, de comportement exhibitionniste, ni tout ce qu'on reproche à, à, aux cocaïnomanes, euh, et ce qu'on appelle les « craqueurs euh, dans, dans les médias et, et, et ce qui leur est reproché de la part des riverains, c'est-à-dire en fait, euh, l'étalage de, de, de leur misère, l'étalage du fait qu'on a affaire à des gens extrêmement vulnérables. C'est absolument pas dû à l'effet de la cocaïne. Non, je voulais pas te mentir, mais j'ai dû choisir entre facilité et courage la signification de votre, euh, le, de votre pancarte ben, C'était en réponse à Darmanin, qui parle oui. de séparatisme pour stigmatiser les musulmans, notamment les musulmans de quartier populaire. Oui. Donc euh, il fallait retourner le stigmate, de dire que le vrai séparatisme il vient d'en haut, il vient du ministère de l'Intérieur, qui va rajouter de la misère dans un quartier populaire, qui est plein de ressources, plein de solidarité. Par rapport à la police, comment ça se passe ben, Certains... Euh... Oui. viennent te contrôlent normal et tout il y en a qui arrivent qui t'étranglent carrément mais vraiment qui t'étranglent pour euh, pas carrément que ouais, ouais. ils vont pas au l'air. ah oui ils tapent vraiment certains hein. ils tapent ah oui oui hein. ils arrivent euh, tout de suite ils te prennent hop ils t'étranglent et ça, c'est interdit, hein, mais bon. Bah, en fait, ils ont, ils ont vu l'action, euh, ouais. l'échange qui a été fait. Oui. Et pour pas qu'on l'avale, ah, oui, ils, ils étranglent. Ils, ils étranglent, oui, oui, oui j'ai assisté déjà à ce genre bah, de moi, scène. Moi, une fois, ils m'ont étranglé. Oui. Euh, j'ai failli, je ne suis pas tombé. Euh, oui, oui. Et Ils ont vu qu'ils ont fait une connerie et euh, ils m'ont laissé... Euh, oui, euh, oui. D'une part, de euh, toute façon, je l'avais avalé. Et, euh, ils peuvent jouer à un gros Ils ont tué quelqu'un à Gare du Nord, un, un, un gros vendeur en lui mettant la matraque sur là, oui. et ils l'ont cassé et il est mort. Si vous êtes un jeune bourgeois blanc, euh, vous avez d'ailleurs peu de chances d'être inquiété, peu de chances d'être interpellé, peu de chances d'être fouillé. Mais si, par erreur, euh, vous êtes pris dans un concours de circonstances qui fait que vous êtes quand même euh, interpellé, en train de fumer un joint sur la voie publique, par exemple, euh, on vous met une amende éventuelle de 200 euros, ça c'est dans la loi donc il faut pouvoir payer ces 200 euros et ensuite vous avez le droit de rentrer chez vous ou alors dans le pile des cas on, on, on ferme les yeux avec euh, une petite recommandation de, de, de ne plus commander, de, de plus recommencer par contre euh, si vous êtes noir ou arabe ou si vous avez un look qui vous apparente aux classes sociales défavorisées hein, un look de rappeur euh vous, vous, vous finissez en garde à vue et euh, la loi s'applique avec euh, la, la plus extrême rigueur, c'est-à-dire que c'est une infraction et une infraction qui est euh, punie par euh, un an de prison. Alors, il y a très peu de gens qui se retrouvent en prison uniquement pour avoir consommé des drogues. Par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, tous les gens qui sont en prison pour des questions liées à l'usage de drogue, appartiennent à ces classes défavorisées et sont très souvent issues des, des populations postcoloniales. Ça, c'est une réalité, et c'est une réalité d'autant plus incontestable qu'elle est utilisée par nos, nos démagogues d'extrême droite qui disent, vous voyez bien qu'on a un problème avec l'immigration, puisque euh, les trafiquants sont tous des gens qui sont noirs et arabes. Évidemment, il n'y a que les noirs et arabes qu'on qu qu attrape et qu'on met en prison, euh, les autres échappant au filet. J'en ai fait des bêtises, je sors sans prévenir, tu finis par être à bout, Les salles de consommation à moindre risque, SCMR, sont des dispositifs de réduction des risques où des personnes peuvent consommer leur drogues illégale sous la supervision de professionnels de santé formés à cette tâche. L'un des objectifs de ces salles est de mettre un terme aux échanges de seringues et autres matériels de consommation pour arriver ainsi à freiner énormément la propagation d'infections virales transmissibles par le sang, comme le VIH et l'hépatite C. Un autre objectif est celui d'éliminer les risques de mort par overdose. En effet, aucun décès de ce type n'a été constaté dans aucune SCMR dans le monde et de réduire les nuisances dans l'espace public qu'entraînent les scènes ouvertes de consommation de drogue dans les grandes villes. Ces salles offrent également un premier contact crucial avec des services d'aide sociale et de réduction des risques. Il y a de nos jours plus d'une centaine de SCMR dans le monde, et ces salles ont sauvé des vies depuis au moins 30 ans, surtout en Europe de l'Ouest, en Australie et au Canada. Récemment, de nouvelles salles de consommation à moindre risque ont ouvert à New York. Après bien des efforts menés par des ONG et des associations d'usagers de drogue comme ASUD, en 2016, la France a fait une exception à ses lois sur les stupéfiants pour autoriser la création de deux SCMR, l'une à Paris, l'autre à Strasbourg. La recherche a démontré l'efficacité de ces dispositifs, mais elles sont encore à titre expérimental. La SCMR de Paris offre quelques places pour les fumeurs de crack, mais ils doivent être des injecteurs pour pouvoir y rentrer. Et un grand nombre de consommateurs de crack ne le sont pas. Les experts affirment qu'il existe un besoin urgent d'avoir davantage de salles, en particulier pour répondre aux besoins des consommateurs de crack sur Paris et sa région. La salle, elle existe depuis octobre 2016 oui. et euh, on a développé différents services. Enfin, il y a un service déjà le service principal, c'est l'accueil des usagers qui souhaitent euh, consommer euh, des drogues euh, dans un environnement euh, secure. Euh. Donc, euh, le législateur nous a imposé euh, l'injection. Enfin, les gens qui viennent ici doivent être des injecteurs. Ils peuvent également fumer, mais euh, il faut qu'ils soient injecteurs. On a donc un espace d'accueil, un espace de consommation, un espace de repos où on est aujourd'hui. Donc c'est un espace où les gens peuvent se reposer après la consommation. À partir de là, euh, on a différents professionnels qui peuvent intervenir, solliciter les usagers ou être sollicités par les usagers. Donc du travail social, de l'accompagnement, des démarches euh, et euh, une prise en charge sur le plan médical. Donc on a un médecin euh, à plein temps et un mi-temps de psychiatre et pas mal d'infirmiers. Donc euh, ça peut être du dépistage VIH, hépatite C, fibroscan, euh, traitement hépatite C. Actuellement, on fait la vaccination euh, contre le Covid. Ça peut être aussi euh, voilà, de la coordination de soins, parce que les gens vont et viennent dans différents services euh, ou à l'occasion d'hospitalisation aux urgences. Donc nous, on fait pas mal de coordination de soins pour récupérer leurs comptes rendus, leur reprendre des rendez-vous, les accompagner à leur rendez-vous, faire un suivi. Il y a des gens à qui on peut aussi euh, délivrer des médicaments. Notamment, il euh, y a quelques personnes qui ont des traitements euh, antirétroviraux pour euh, contre le VIH. On a également un programme d'échange de seringues à, à l'entrée. donc mm -hmm. Les gens qui ne sont pas inscrits peuvent venir chercher du matériel. On a pas mal de monde. Et on fait aussi des maraudes dans le quartier. donc Des maraudes deux fois par jour, tous les jours. Donc euh, autour de la salle, autour de autour de, de l'hôpital et de la gare SNCF. On va parfois un petit peu plus loin pour contacter l'usager, prendre contact avec les riverains. Et depuis le début du premier confinement, on a mis des gens à l'abri à l'hôtel, en, en partenariat avec l'association Aurore. Et on a actuellement, je crois, 70 personnes qui sont à l'hôtel. Et on a une équipe de visite à domicile, entre guillemets qui va les voir cinq fois par semaine. Pour les urgences, les overdoses, les malaises, oui. euh, les crises d'épilepsie, enfin voilà, mm -hmm. on a deux possibilités. Soit on, on, on prend aussi pas mal en charge les gens ici, et après on peut les transférer aux urgences de l'hôpital. Mm -hmm. Et si c'est une urgence absolue, enfin très grave, mm -hmm. on a un recours euh, direct à, au service de réanimation qui se déplace et qui vient ici euh, en moins de cinq minutes. Mais donc ici, euh, il y avait une situation de, dans le quartier avant l'arrivée de la salle euh, de d'achat et de consommation, euh, je dirais sauvage, avec euh, certainement des, des overdoses euh, un peu, euh, dans les euh, dans les toilettes euh, publiques ou dans les parkings ou dans les halls d'immeubles. Il y avait un impact sur le sur le quartier quand même avant l'arrivée de la salle, qui était très fort. Avant la salle enfin depuis 2005 il y avait euh, donc cette scène de consommation. Alors ça se passait dans les toilettes publiques, dans les halls d'immeubles, sur les trottoirs. il y avait oui des rassemblements de 30, 40 usagers assez régulièrement et, et des consommations de rue très importantes qu'on diminuait beaucoup avec euh, l'ouverture de la salle. L'enquête de l'INSERM, qui a été menée euh, depuis le démarrage du projet, enfin même un peu avant, a montré euh, euh, bah, plusieurs points importants. Une réduction des pratiques à risque de 11%, une réduction du recours aux urgences pour 26%, une réduction des actes délictueux pour 20%. Donc y, ils ont montré aussi euh, bah, une diminution des overdoses de 2%, mais c'est vrai que nous, on n'a pas tellement d'overdoses... Euh, euh, comparativement à d'autres pays, donc on voit l'accès aux soins qui est facilité, euh, mm -hmm. ne serait-ce que pour accéder au traitement hépatite C ou au traitement de substitution. Mm -hmm. Sur l'environnement, euh, on a une réduction de trois fois, euh, des, une réduction euh, les seringues usagées, enfin le matériel usagé a été diminué par trois, euh, euh, il reste évi évidemment quelques personnes qui continuent à injecter dehors, et euh, c'est un peu toujours les mêmes. On a eu, je crois, depuis l'ouverture de la salle, c'est 250 000 injections qui ont eu lieu dans la salle. Enfin, 250 000 consommations. Donc, euh, on voit bien que ça réduit l'impact. Le, le, <musique> Moi j'habite, euh, mes fenêtres donnent sur la, sur la salle, ça, oui. euh, je suis à, à l'angle euh, patin euh, mm -hmm. Patin, Ambroise Paré, Magenta, donc, mm -hmm. euh, donc je vois la, la salle. De, oui. Donc il y a un, un vrai vivrain de... de la salle. C'est ouais. ça, vrai vraiment ce que ça a amélioré, c'est que ça a fait disparaître ces scènes d'injection. Mm -hmm que maintenant on peut retourner au square cavalier, euh, qui est au square de l'école, euh, qui est euh, redevenu un square où on euh, peut euh, aller avec des enfants, <rire> ça, on peut aller jouer avec des enfants, oui, oui, oui, oui, oui. on a beaucoup moins de seringues. Mm -hmm. Ça a pas tout amélioré euh, puisqu'il y a quand même encore des scènes d'injection, on les voit euh, euh, dans la rue, mais ça a rétréci de toute façon déjà le périmètre des, des, des mmh. quelques rues. Euh, on est vraiment sur deux rues où, où, où se, se retrouvent ces scènes euh, d'injection. On nous dit souvent mais ça veut dire quoi éduquer les enfants euh, T'as pas peur d'éduquer ton enfant face à autant de drogues Non, bah déjà un c'est mon rôle de parent. Mmh. Euh, deux la meilleure prévention c'est finalement aussi de voir et de parler des usagers parce que mmh ça fait pas envie, ce euh, ben oui, euh, n'est pas la drogue festive, euh, c'est quand même des personnes en très grande précarité, euh, en très grande misère, euh, donc euh, c'est donc une prévention. Je ne sais pas, moi, débats ce débat, euh, ferme, centre ouvert, centre fermé, euh... Je, je pense que de toute façon, il y a des gens qui eux peuvent se mettre en tas et réfléchir ensemble. Il y a des tas de, de, de structures associatives qui peuvent faire du bon boulot ensemble. Mais ça encore faut-il qu'on ait le courage de faire des tables rondes pour poser les vrais problèmes sur la table. Et on a ce lieu-porte de la Chapelle où on pourrait tout à fait, très rapidement, Faire au moins une première salle euh, mmh. qui accueillerait des. où on, où on pourrait permettre euh, la consommation de crack euh, puisqu'on a un lieu de repos euh, avec. Euh, mmh. C'est cont des containers, en fait, qui sont sous le périphérique, il n'y a mmh. pas de riverains. Mmh. On peut, euh, les gens peuvent dormir, se doucher, euh, se, voir un soignant, enfin, voir un, mmh. des travailleurs sociaux, et on pourrait faire un container euh, de consommation. Mmh. Ça serait très simple. Mmh. Mais per personne ne se décide à, à nous donner le, le, le oui, feu oui. vert, quoi. Je pense que la mairie de Paris ou les maires d'arrondissement pourraient très bien décider d'ouvrir euh, des lieux comme où les gens peuvent consommer, comme euh, l'ont fait euh, le bourgmestre de Lille ou le, de Liège et ouais. le bourgmestre de Bruxelles. Oui. Ils n'ont pas de loi en mmh. Belgique. Hein. Mmh. C'est les bourgmestres qui ont pris sur eux et qui ont décidé de faire euh, ce qui semblait euh, utile pour résoudre ce problème de, de consommation sur euh, la voie publique et donc légalement il pourrait très bien le faire la, la mairie de paris non pourrait très bien mais il le... pourrait le faire comme l'ont fait les bourgmestres de, anglais, hein, de... De... mais ils veulent pas se retrouver parce qu'il serait pas hors la loi oui. il y a quand même une oui. loi qui a été oui. votée euh, mmh. en 2016 pour que nous on ouvre ici donc il y a une loi il y a un encadrement en tout mmh. cas jusqu'en oui. 2022 d'accord donc il pourrait très bien le faire mmh. d'accord quel serait pour toi euh, le, un, le, un, monde idéal, un monde idéal, en tout cas par rapport à ta idéal, consommation Il n'y a pas le monde idéal. Non mais par rapport à ta consommation. Par rapport à ma consommation Oui. Qu'on me le fournit mal, Qu'on te fournit la galette <rire> C'est le cas. Oui. Mais surtout, avoir... Tout ce qu'il me faut, quoi. Et puis être tranquille. Oui. Que quand, quand je prends ma galette, qu'il n'y a pas des cons qui viennent me prendre la tête. ou. Voilà. Dans une salle de consommation, ça serait le cas. Exact. Hein serait... Dans une salle de consommation, on pourrait euh, avoir euh, de, tranquillement prendre sa galette et puis euh, ne pas être emmerdé euh, par euh, bah, ni les flics ni, euh, ni d'autres personnes. Mais c'est ce hein qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ce qu faut. Vous allez accepter que les ils viennent nous vendre ben, <rire> Les euh, tu sais, ils vendront à, à, à 500 mètres, à, à 300 mètres. Si, c'est ça, c'est cool. Une salle de consommation et que les modoux ne seront pas loin, c'est sûr que ça va marcher. Oui. La spécificité du crack, ouais. et ça il me semble que c'est conforté par les salles de consommation qui existent à l'étranger où il y a des consommateurs de cocaïne, notamment des injecteurs, ou des inhalateurs, c'est qu'il y a un balai incessant mmh. entre le lieu d'achat et la consommation dû à la spécificité du crack. Et donc, à ma connaissance, les lieux de consommation de Bâle que je connais ou de Genève, ouais. le lieu d'achat, donc l'offre, en l'occurrence pour nous ce serait les Moudou, sont à proximité, disons, dans le périmètre de, de 300 mètres. Avec une tolérance, soyons très clairs, ce n'est pas des endroits où on a légalisé la consommation de crack, mmh. c'est une tolérance euh, réglementaire de la police. Dans le contexte parisien que tu décris, s'il ouais. s'agit de s'adapter à cette consommation de crack. Est-ce que dans les propositions qui ont été faites, cette spécificité est prise en compte À savoir le fait qu'il y aura, pour que ça marche, hein, nécessairement une tolérance de la vente à proximité, parce que sinon on s'embarque à mon avis dans un projet illusoire. Je ne suis pas inquiet là-dessus parce que j'ai vu par exemple à Strasbourg, à Strasbourg il y a, euh, elle est restée la salle d'inhalation, ouais. Euh, et il euh, n'y a pas d'espace de tolérance officiel d'île de, euh, de crack mmh. euh, à mmh. proximité mmh. de euh, leur salle de consommation. Mmh. Euh, et ils ont vraiment de l'usage de crack. Si, euh, on voit qu'il y a des aménagements à faire, ou qu'il y a des oui. impossibilités, ou que du coup, on se retrouve devant une situation euh, qui ne fonctionne pas. Euh, à revoir. Je veux dire, Moi, ouais. je, suis, euh, je, je, suis, je suis une profonde réalise sur ces trucs-là. Mmh. Le mieux, les nuits du bien. Hein. Moi, je ne dis pas mmh. que c'est bien, mais je dis qu'en tout cas, ce qu'il faut, c'est débloquer tout de suite les choses, parce que là, en fait, ça monte. Comme on ne fait rien, euh, le, le côté... Anti-crack, c'est-à-dire juste garde à la drogue absolue, mm -hmm. on n'en veut plus, oui. euh, on veut juste presque les remettre en prison. En mm -hmm. réalité, on n'ira oui, oui, pas très loin. Et vraiment, on est un peu dans un truc régressif là-dessus, mm -hmm. euh, dans le grand public, dans l'esprit du grand public. Donc, je pense que la première des choses, c'est mm -hmm. euh, de montrer comment les choses peuvent se, se réguler oui. et bien se passer. C'est quoi ton, ton ressenti par rapport à, à donc, ce qui se passe avec les, les voisins, avec les, les riverains ils ont raison oui. Excusez-moi, euh, même si je suis consommateur, mais ils ont raison Vous imaginez euh, votre enfant euh, Ils ont raison Excusez-moi de dire ça, même si je Non, non, non, non, mais... Dis, mais ils ont raison des... Parce oui. que imaginez-vous que je suis en train de fumer, pas de chez vous, et vos enfants. Oui. Mmh. Ils ont raison de gueuler, de... Mais ouais! Tu penses que l'ouverture d'une salle, ça serait quelque chose de positif? Oui, oui, oui, ce serait positif. Et qu'est-ce que tu dirais aux décideurs et aux riverains pour les convaincre de ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, de discuter avec nous, les consommateurs, mais pas euh, mmh. les gens qui, qui nous accueillent, mmh. et euh, voir la mentalité, comment on parle, mmh. avant et après d'avoir consommé. Mmh. D'accord. Et là, ils verront qu'on n'est pas des monstres. Mmh. C'est le mot crack qui fait peur, c'est tout. Oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui Parce que là, on a discuté. Je vous ai pas mangé. J'ai pas mangé <rire> les caméras. <rire> Et euh, je suis comme tout le monde. Bien sûr. Sauf que je suis consommateur. Voilà. Mmh. Et on n'est pas né avec euh, du crack dans la bouche ou une aiguille dans, dans le bras. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux riverains du 19e pour les convaincre justement de l'utilité de cette salle et de ne pas avoir la tentation de, euh, si tu veux, de, de, de, de, de repousser le problème à un autre quartier quoi, pas de ça chez moi Ça c'est la pire erreur, c'est-à-dire que la stratégie de dispersion, quand la colline du crack a été dispersé quand le tunnel Rosa Parks a été dispersé, on les retrouve immédiatement au square qu'avait l'école ou à la euh, ou, ou à la gare du Nord. Donc euh, ça, ça marche pas. Et donc nous on leur avait dit déjà ça va péter. Si vous faites rien, ça va péter. Nous ce qu'on dit au, au collectif de, de Stalingrad, euh, c'est que euh, ben, ça va ça va améliorer votre quotidien. Ça va pas faire disparaître euh, la drogue dans le quartier, mais ça va l'apaiser parce que euh, euh, un craqueux, un injecteur, euh, euh, s'il si, euh, passe dans, une, dans un espace de, de prise en charge de réduction des risques, ben euh, s'il a besoin de consommer huit fois mais qu'il en fait 6 dans la salle, ça en fait déjà 6 de moins dans l'espace public. Donc vos enfants ne les verront plus. Et que peut-être, euh, au lieu d'en de de, avoir 8 dans la journée, il va réduire à 6 ou à quatre. Nous, ce qu'on a vu ici, c'est une salle, ce n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, ça concentre des problèmes. Il euh, y a des, des usagers de drogue qui sont aussi des SDF, ils ont des histoires. Tu m'as piqué une huitiste, machin, et donc ils se retrouvent là, ils s'engueulent, mais... Pas parce que c'est des consommateurs de drogue, simplement parce que c'est des gens dans la rue et que, comme tout être humain, il y a des amitiés, des inimitiés, etc. Bien sûr. Et donc, disperser le problème par plusieurs dispositifs, ça permet d'atténuer le, le quartier. Mmh. Et que euh, quelqu'un qui est pris en charge est quelqu'un de beaucoup plus, beaucoup plus apaisé. Euh, on, on aura, ils auront sans doute euh, moins de seringues dans leur parc, moins de pipe à craque dans leur parc parce qu'elles euh, ben, seront prises en charge. Bien sûr. Euh, alors... Ils en trouveront encore. Oui. Euh, et, mais ils en trouveront dix euh, 10 fois, 100 fois moins qu'ils qu en trouvaient avant. Mmh. Euh, et, et, et je trouve que ça, c'est quand même très apaisant. Puis surtout, ils ont des interlocuteurs. Je trouve que ça, c'est le truc le plus important. Ce que les riverains entendent, certains riverains ont du mal à comprendre, c'est qu'ils pensent qu'on va faire disparaître totalement le, le problème comme on leur promettait de faire disparaître toute consommation de drogue. Mmh. Euh, il y a encore pas très longtemps, hein, mmh. euh, les politiques ou, ou l'ONU, euh, mmh. voilà. Ça, c'est impossible. Il enfin, faut que les gens euh, intègrent cette pratique-là comme étant euh, une pratique de société euh, du 21e siècle. Et c'est ça, je pense que les gens. Euh, veulent, euh, veulent faire disparaître. Et ça, c'est pas possible. Une salle, ça fait pas disparaître les consommateurs. Mais par contre, ça régule la consommation, ça la dispatche, ça atténue vraiment les effets secondaires ou euh, catastrophiques des consommations. Oui. Il faut qu'on comprenne qu'on est des... Les habitants de quartier, euh, les usagers de drogue sont aussi habitants de quartier. Ils sont pas dans les immeubles, ils sont dans les tentes qui as ils sont dans le, le parking. Ils sont là. Euh, donc on va pas les, on va pas les mettre sous le tapis, on va pas les mettre dans des trains, on va pas les mettre dans des camps. Euh, euh, on, va, on peut pas les faire disparaître. Donc, euh, il faut éviter le face à face. C'est pas euh, c'est pas à nous de déménager, c'est pas à eux de déménager. Euh, mmh. Parce que souvent un argument, on dit euh, oui. euh, donc donc c'est à nous de déménager. Non, c'est pas à nous de déménager, mais euh, on peut trouver un mode pacifié de relation. Euh, moi, je pense qu'il y a deux, sol deux, deux solutions majeures. Euh, la première, c'est d'en finir avec cette loi de 70, d'en finir avec ces politiques de répression qui nous viennent des États-Unis et qui nous viennent de ce cher Richard Nixon. Euh, euh, il faut arrêter avec ça, arrêter de, de, de punir, euh, de sanctionner. Et la deuxième, c'est euh, pour les consommateurs de crack précaires là, c'est faire des salles de consommation et d'inhalation, euh, c'est euh, euh, euh, accepter de, que, que les gens consomment euh, et, et arrêter, le... arrêter, arrêter de arrêter de les dénigrer en fait. Et moi, j'aimerais que on arrive un jour à faire comprendre à ces personnes que ce ne sont pas des mauvaises personnes, qu'elles ont des, des parcours chaotique et, et qu'on les soutienne et c'est ce qu'on fait les travailleurs sociaux, c'est ce qu'on fait euh, les associations, euh, euh, moi en tant que consommateur c'est aujourd'hui je me permets euh, de dire que je suis consommateur non pas sans risque mais je me permets de le dire parce que j'ai choisi de ne pas avoir honte de, de ce choix que j'ai fait de consommer qui est un, qui est un plaisir, j'ai choisi de ne pas culpabiliser, euh, après c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis inséré, parce que euh, j'ai eu euh, une, une famille euh, dans laquelle j'ai eu, eu du cadre et du respect et, euh, que, euh, et que je pense que mine de rien, je, je suis blanc et du coup, j'ai subi vachement moins la répression. Euh, donc C'est ce qui me permet aujourd'hui de, de pouvoir revendiquer ça et, et le dire et j'aimerais qu'un jour, on puisse leur permettre de se considérer aussi oui. eux parce que euh, les associations, on les considère en travaillant avec eux euh, et avec elles, ces personnes et qu'elles méritent de la considération. Oui. Si t'es là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je te retiendrai pas si tu veux partir un jour. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête. J'ai plus trop donné de la tête. J'en ai fait des bêtises, je sens s'en prévenir. Tu finis par être à bout. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête.